Et bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour, bonjour, bienvenue dans une ouverture, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert des produits Yu-Gi-Oh Et on s'ouvre une extension que j'attendais depuis longtemps, les duels des profondeurs, alors bon, nous sur le packaging TCG, on a Mako Tsunami, beaucoup de gens ont un peu crié, honnêtement, je le trouve vraiment très beau, très classe, on voit la baleine forteresse, Kairi Ryoshin, voilà, franchement, c'est beau, c'est de toute beauté, alors, les recherches là-dedans, et comme d'habitude, hein, moi c'est des cartes que personne ne veut, ça va être principalement des communes pour terminer un deck UMI. Et euh, nouveau truc, maintenant vous me voyez dans le problème de mon téléphone, il y a un double moi et un magnifique shirt Melfi. Voilà, je tourne ça le jour de mon anniversaire, je viens d'avoir ce cadeau et j'en suis très fier. Je vous en remercie si vous n'aimez pas Melfi. <rire> ça c'est dit. Allez, on passe à la petite ouverture. Je vous ai maintenant, on fait les ouvertures non travaillées à l'arrache comme ça, on en on dans son bail couille, tout ça. Oula, oula, oula, oula. Hop, on va recadrer ça, voilà. Et on s'ouvre cette display. Donc, du coup, il y a 36 boosters. Et euh, je, je pense que je vais faire ouvrir un des boosters par ma femme qui est à côté de moi. Si elle joue à une tête de oui ou non, j'attends sa réponse. Ça dépend, d'accord. Bon, ben. si, Quand elle aura envie d'ouvrir un booster, elle se déplacera. Elle viendra à côté long reste à me superviser me... et me corriger lorsque je fais des fautes. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une display quoi. J'avais dit que j'ai arr arrêté les displays et ben du coup je craque. Oh là là. Il pleut des boosters les amis, il pleut des boosters. En tout cas, je remercie uh, chainbox.fr sur qui chez qui pardon, j'ai commandé du coup ces displays euh, qui reste mon partenaire, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, www.chainbox.fr Et nous, du coup, on va s'ouvrir dans l'immédiat parce qu'il y a 5 cartes par booster, donc ça va aller relativement vite. Euh, alors, il y a la gouttelette aussi qui pourrait être sympa à trouver. On en a, on en a pas mal. Il y a la gouttelette à trouver. On va mettre ça en déco, là. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez si vite fait mais voilà. Si jamais on chope la gouttelette, on fait yes, on s'en fout. Parce qu'on aimerait bien choper tout le reste. Allez, let's go. En plus, il fait une chaleur. Incroyable cet été. Ah eh oui, c'est vrai qu'il y a le support Marine J'avais zappé. Alors, cœur de cristal Marine cesse pour commencer. On va commencer avec euh, du coup une réédition. Fureur de Kairi Yushin. Un cheval de mer Marine cesse. Océan de combat Marine cesse. Et derrière nous avons un attaque de furtif de la mer 2. Euh, J'aime bien le jeu de mots avec la mer 2. Non, faut pas bloquer le focus. Il faut juste que je le mette bien comme ça. Voilà. Après ouais, j'ai le problème, c'est ce problème de ring light, il faudrait que je règle. Bon, on a une petite, du coup, euh, rare. Oui, c'est une petite rare, c'est un peu aux F. On va prendre les boosters un peu aléatoires, on s'en fout de l'ordre dans lesquels on va trouver quoi que ce soit. Allez, let's go Alors, requin cyber le petit requin cyber, qui fait toujours zizir. Attaque furtive de la mer classique. Armure complète, l'ancien rayon sombre. La méga baleine forteresse, voilà, petite première ultra voilà ça, ça, c'est cool c'est le premier ultra Et l'anneau de Bulle Marine Cesse Alors ça c'est cool la méga baleine forteresse Je ne l'avais pas Donc ça c'est cool On continue Troisième booster Rage de Kairi Numéro 601, Honneur silencieux ténèbres. Ange des mers Marine Cesse Le pêcheur légendaire 2 Parfait parce que je comptais justement faire un deck pêcheur légendaire Pour le fun et circulation Marine Cesse Qui va du coup dans le pays. Du port Marine Cesse. On continue. Euh, Roche Marbrée Marine Cœur Coeur de Merveille Marine Cesse. Chaos Rapide de Magir en plus, le pêcheur agent d'eau, ça y est on a un doublon. Septième éternité et voilà on a terminé pour ce prouster. oui tu... Franchement il y a beaucoup, je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup de doublons. Et il y a beaucoup de cartes un peu aux airs. On continue avec le d'or. Donc c'est le monstre haut dinosaure. Voilà, hein, qui est un monstre normal dont tout le monde se fout. Numéro 1601, Honneur Silencieux Ténèbres. Tank Bleu Marine Cesse, Et Springfield Marine Cesse, Donc une première super rare. Euh, avec une nouvelle Marine Cesse qui est très très belle. Il faut faut, faut, le, faut être honnête. Et la demoiselle dormeuse Marine Cesse. On continue avec le support Marine Cesse, Et ça, c'est cool. Hop là. Allez, allez, allez, à tous les qu'on gagne requin 6 -ci circulaire Oh là, je, je sais pas je... Ok, je pense qu'il y a un truc, on va voir mais requin 6 -ci circulaire Ange des mers, marine cesse Le pêcheur légendaire 2 Et le sonar de poisson, mais oui il y a quelque chose L'ultra sonar de poisson qui est très utile du coup pour les decks oh Et ça ça va être très bien pour pouvoir jouer du coup Le pêcheur légendaire, le dragon Léviat dalles Justement j'allais le dire, voilà, alors ça c'est parfait Il me faut le pc de Dédale Ça c'est clair et net, il me faut un pc de dragon Léviat dalles et euh, deux autres sonars de poisson, et on sera heureux, on sera refait. On continue, cheval de mer, Marine Cesse, fureur de Kairi Yushin, la septième magie en plus, le requin sabre, hein, du coup, qu'on a eu déjà euh, quelques fois, et le dragon les dalles voilà, parfait, on a déjà le deuxième Qui dit mieux, qui dit mieux, je transpire comme un bœuf. Il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Il faut vraiment que j'investisse dans une clim. Enfin, je pense qu'on aura rien. Rage de Kairiyushin, qu'on a déjà eu, le requin sable qu'on ne compte plus, numéro C5 qu'on ne compte plus non plus, le pêcheur légendaire 3, ça c'est bien parce que du coup depuis tout à l'heure on avait le 2 et là on a enfin le 3 qui tombe et récif sombre Kairiyushin, je ne pense vraiment pas faire un deck Kairiyushin à mon marque avec tout support que j'ai en Je suis pas fan du tout de Kairiyushin, je suis plus fan du pêcheur légendaire et de la baleine forteresse donc c'est plus pour ça que j'ai pris cette display qu'autre chose. Remora Xyz, le pêcheur légendaire 1, donc très très bien tank bleu, marine cesse, hommage torrentiel, qui fait toujours son petit effet qui est toujours fort dans le, dans, dans le format, et attaque furtive de la mer 2. Merde 2. We continue. <rire> Il y a ma femme qui vient de s'équiper pour faire une ouverture. Tu vas venir juste après celui-là, alors. Place-toi derrière moi. Numérial la cité oubliée, requin cyber, le givrosor, euh, rage de kairiushin, et le requin à double nageoire. Parfait, tiens. Prenche-toi en avant, tous Attends, attends, je... Ouais. C'est là qu'il faut que tu regardes. Oui, ben... Bah, hein. Encore pas mon ouverture hein. Encore pas mon ouverture, attention On va chier des bubules hein. Voilà, tu vais être là-bas, peut-être qu'on peut. Plus haut. Voilà. Il y a un Ouais, je sais Alors, un <rire> petit Marine C.S. circulaire. Au sein de combat Marine CS. Là, ah, tu vas pas porter chance mais c'est pas grave ou quoi de nomi qui t'a permis qui t'a permis de voir un deuxième Ah, c'est super allez on continue on continue on continue le pêcheur légendaire au 3 la fureur de kei ryushin hein. Les Muriels, à s'y oubliés, ça c'est toujours cool d'avoir. Et oh, numéro 106, main de géant. Une petite superbe, on s'en fout un peu, mais voilà. Et le requin Bamut, ça par contre c'est très cool d'avoir le requin Bamut. Euh, ouais. ouais, le numéro 106, je m'en fous un peu beaucoup. On va dire euh, énormément. Continue. Armure complète, lancier, rayon sombre. Le pêcheur légendaire, premier du nom. Hommage torrentiel. Numéro 71, requin. Euh, Rébarien et Anémone Coralienne Marine Encore des cartes à trier. Je commence à plus avoir de place en plus. Pour... On va faire un deuxième tas parce que celui-ci commence à, à déborder. Euh, Fureur de Kairi Ushin. Roche marbrée Marine Numéro C101, Honneur Silencieux Ténèbres, Requin Sabre et un nouveau dragon Léviadédal. Et voilà, on a déjà le PC de Léviadédal. Je pense qu'on en aura plusieurs et c'est pas pour me déplaire. Ça, c'est une carte qui. qui qui a un effet qui est assez cool. Clean le board de l'adversaire. C'est très très bien. Chaos euh, rapide, magie en plus. Vague, marine cesse. Poisson pêcheur silencieux. Euh, je sais plus son effet. Si vous contrôlez un monstre, oh, vous pouvez invoquer spécialement cette carte dans votre main, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis votre main le reste de tout. Ouais. Oh Aquargonaut, marine cesse. Petit ultra, ligne 4, marine cesse. Qui, qui, qui, à mon avis, doit être très joué. Faudrait que j'aille voir la vidéo de Mana là-dessus. Concernant euh, les marines 16 qui vous va bien expliquer justement. là comment ça fonctionne. Il vous dit est comme c'est son deck de cœur. Alors, numéro 71, requin euh, Rebarian. Requin Cyber. Requin Saber. <rire> Camo Magie RAN PLUS. Et attaque furtive de la mer 2. Je vais mettre un caca en émoji à chaque fois qu'il y aura cette carte. Ça va être assez drôle. Allez, la septième magie RAN PLUS. Baleine Citadel enfin elle tombe parce que c'est vrai que tout à l'heure en commune on avait pas la Baleine Citadel Cheval de mer Marine Césse. la Méduse électrique, c'est pas dégueu, ok je sais même pas qu'elle avait C'était pas un monstre normal de base, ils ont fait un monstre à effet je crois, et le requin à double nageoire. Et il en reste encore pas mal de boosters, 1, 2, 3, on les ouvre, allez. On enchaîne, on n'est pas là pour sucrer des framboises. Alors Roche, Marbre et Marine Césse, toujours du Marine Césse, le 2, Roche de Kairiushin, Cheval de mer Marine Césse et 7 éternité Dit que je fais un deuxième tas, donc on va faire le deuxième tas. Hop Vague Marincès. Pascalus marines, ça c'est cool. Cœur de cristal Marincès. Tank bleu Marincès. Euh, requin à double On a beaucoup de requins à double nageoire à la fin quand même. En, en rare... Euh, ça, ça, ça pue pas mal du cul. Hein. On va pas se mentir. Euh, Baleine Citadelle. La 7 magie en plus, Poisson de pêcheur silencieux, Cœur de merveille Marine cesse, et Anneau de bulle Marine Cess. Anneau de bulle Marine cesse. par contre, c'est cool. C'est bon, du nouveau. Quand c'est du nouveau, c'est cool. Mais les autres Marine cesse, euh, on les a déjà eu. Il y avait moyen de faire d'autres trucs avec des monstres hauts. Oh. Vague Marine cesse, avec juste mettre des nouvelles Marine cesse, ça aurait cool. Ange des mers Marine cesse, Baleine Citadelle encore, au de combat Marine Cess et Anneau de j'ai eu que du Marine cesse à part Baleine Citadelle là-dedans. À côté, elle s'impatiente, on va le faire ouvrir le prochain booster. Allez, viens ouvrir le deuxième. Viens voir ton deuxième. Tank bleu Marine Cess, corps de cristal Marine Cess, Rock and cyber et le kraken de la mort. Ben voilà, c'est cool, les petit kraken qui tombe. Et derrière, circulation Marine Cess. Le kraken qui tombe, c'est cool. Super. Allez, tiens, cadeau. Choisis ton booster en bah ouais, ce sera, ce sera bien, ça évitera de t'entendre parler. T'entends ronchonner depuis tout à l'heure. Mais... Bah, je suis en pleine ouverture, j'ai pas trop envie de faire taper une discussion là. Ah, oui. Pêcheur légendaire. Oui, le vrai retour il est là. Oh le requin de cristal qu'on n'avait oui. pas encore. Okay, et... Requin bamut ça c'est le requin Bamute et très cool, oui. C'est ça. Continuons. Si la ghost elle tombe Non. C'est très drôle. C'est ma première. Hein. Pascalus Marincès. Cœur de merveille Marincès. Baleine Citadelle. sein de combat Marincès. Annemande marine Marincès. On continue. Lémurial à la cité oubliée. Givrosor. Roche, Marbre et Marine oh, la méga Baleine forteresse. mais attendez, attendez, attendez, attendez. ça fait la deuxième, ça fait la deuxième, mais bien sûr c'est la deuxième, et Demoiselle, Dormeuse, Marine Cesse, c'est la deuxième, je pense qu'à mon avis, en une display, il y a moyen pour les gens de, de build un deck Marine Cesse euh, qui, qui tourne bien, et par contre, c'est méga cool de pouvoir faire un deck Baleine forteresse. ça par contre, Pêcheur légendaire. 3, euh, numéro 71, The requin baryan, attaque furtive de la mer, gyvrosaur et requin bamut. Le requin bamut quand même est tombé aussi pas mal de fois. Alors pour l'instant, à part les ultras... Il n'y a, a pas de secret dans cette extension, je crois, en plus. Hein. Je crois pas, en tout cas je n'en ai pas eu pour l'instant. Remora x 6 poisson pêcheur silencieux, Arm armure complète lancée, rayon. Et pioche du chaos de baryan. Ok, je ne savais même pas, c'est pour le monstre 7ème, ça je crois, oui. Et Anemon Coraline, ok. On est... on est plutôt bien en vrai. Putain, le dragon est des dashes, c'est la seule rare que je mets de côté quoi. <rire> Putain, j'abuse. Hop. Cœur de cristal, Marlin euh, Cess. Chaos magie en plus. Poisson pêcheur silencieux. six circulaire. Et attaque virtuelle de la mer. On a déjà eu en 50 000 exemplaires cela, donc on sent bas les coquillages. Et en plus, on est dans le thème en disant de mon coquillage. coquillages. Roche marine Marlin La septième ème magie en plus. Baleine citadelle. Cheval de mer, marine Et demoiselle d'orneuse, marine Allez, il reste 6 euh, boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 avec celui-ci. Donc celui-ci, puis il restera 6 boosters. On continue. Hommage torrentiel, le pêcheur légendaire, Raymond Raixis, requin sabre, attaque de la mer. Bon, allez. Ghost, ghost, ghost. J'aimerais de... de... bien qu'elle sorte. La première ghost, ce serait cool. Pascalus Marincès, cœur de mer, ce J'en ai. Et chevalier de Nash. Ok, je m'en fous un peu, mais ok, demoiselle. Franchement, je m'en fous un peu des, des, des, des monstres chevaliers. Après, c'est un aqua euh, de au niveau 5. Euh, Pas très fan. Requin 6 circulaire, re, numéro 71 requin machin, vague marine Les murs à cité oublié et circulation marine Et Eh ben putain, plus que 4 boosters. Allez, la ghost là, allez, elle tombe. Bon, une nouvelle ultra serait cool. Armure complète. Requin si circulaire, ange de mer marine Attaque furtive de la mer, anémone. Et je vais passer dans hein, les trucs qu'on a déjà vu. Hein. On s'en fout. Septième magie, en plus. Oh, mais si elle les Oh, triangle de corail marine Désolé pour vos oreilles. <rire> oh, Elle est trop belle. Franchement, elle est, elle, est, elle est vraiment trop trop belle, la triangle de corail marine elle est, Elle a vraiment un, un certain style. J'aime beaucoup. Très belle, très belle ultra. Très très belle ultra. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. <rire> <rire> J'ai pas mal d'Ultra Marincest, c'est con qu'elles sont en fois une, mais bon. Découvre, armure, requin, ange de mer, attaque furtive, récif de Kairioshin. Et le dernier booster qu'on m'a rabouté, on m'a rabouté, allez, donnez-moi vos forces les gars, allez, allez, allez, allez. On s'ouvre pour la fin. On va l'ouvrir vraiment en mode lenteur, et je pense qu'il y aura rien. Fureur de Kairioshin Roche Marbrée Marincest, numéro 601, c'est maintenant ou jamais. Pioche du chaos, ouais bon, il y a pioche du chaos, on est Et le dragon Léviadédal, voilà. Bon, de toute façon, dragon Léviadédal. on avait déjà le PlaySet. Mais voilà. Euh, que je ne trompe pas de scène. Full screen, voilà. Bon, cette ouverture, qu'est-ce que j'aime, pense Eh ben écoutez, les duels de profondeur est une très bonne extension. Vraiment, j'aime beaucoup l'extension via des Il n'y euh, a pas tellement de support pour via des il y a du support pour Marine 16 dedans, principalement, mais... Il y a beaucoup de choses comme la baleine forteresse, etc. J'aime beaucoup les decks hauts en fait, qui sont assez euh, drôles à jouer sur Yu-Gi-Oh! Euh, donc, c'est tout l'occasion. Si vous aimez euh, tout ce qui est monstre haut que vous voulez vous tenter au Marine ou tenter la Ghost ou autre chose, bah, n'hésitez pas. Duel des profondeurs. Voilà, du liste légendaire avec le petit Mako de Tsunami dessus euh, qui a fait un petit peu débat parce que les gens disent Ah, c'est toujours -ce la première génération Ouais, mais euh, moi je suis content qu'il y ait du Mako. Pour une fois, Mako je l'aime bien, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette ouverture, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, laissez votre commentaire et compagnie, vous faites des bisous. N'oubliez pas de vous abonner surtout et à très bientôt.